Salut tout le monde, comment ça va On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la boxe mensuelle de Cache Village du mois de mai. J'ai reçu ça dans la boîte aux lettres et comme vous le savez, Yannick est déjà à Cincinnati. Donc euh, comment vous dire On va faire ça ensemble. Hein vous êtes prêts Allez, on y va. What Mais qu'est-ce qui s'est passé J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la boxe mensuelle de Cash Village. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis à l'étranger, aux États-Unis, à pas très loin de chez Cincinnati, au bord d'un lac qui est juste magnifique. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité spécial. Je vais le laisser se présenter. C'est Craig. Donc, si ma vous connaissez sur Periscope. Et euh, aujourd'hui, il va m'accompagner pour l'unboxing de la boîte mensuelle de mai 2018. Comme c'est l'invité, uh, I will start you the first. Open. Open. Yeah. Oh, tough. <laughs> And this is a spoiler, not real. Oh, <laughs> yeah, everything. It. Yeah, it's a spoiler. Donc uh, la notice, donc avec uh, toute la révélation qu'on va mettre quelque part. Oh. Voilà. Yeah, it's a spoiler. Que <laughs> <Okay. laughs> well, would, like? would you like one first? Yeah, yeah I want Close yeah, okay. I, I'm pro. <laughs> I, I look I like <laughs> First one. Yeah, first one. Okay, yeah. Alors des stickers, uh, stickers classiques pour mettre sur vos caches pour les identifier ou mettre où vous voulez. Donc il y en a 12. 12 stickers. Yeah, Yeah. For, yeah uh, stickers for the cash or Yeah, exactly yeah. on top of the cash. Top of the cash, yeah. Official. <laughs> Official. Yeah, call Hands up. Yep. Hands up. Oh, official. Uh, what name in English? Uh, geocaching. No. Uh, uh, wristband. Wristband. Wristband. Okay. It's good for the Giga. Yes. Yeah. A little. Ah oh, non. <laughs> Donc un bracelet officiel uh, geocaching avec le logo. On montrera comme d'habitude à la fin avec une photo, bien sûr. Donc ça, ça va être plutôt pratique pour uh, bah, le, le Giga qui arrive uh, après demain. Next one. Next one. Okay, um, it's a uh, nano. C'est une nano cache uh, ah. with a logbook and magnet. Oh wow! With, uh, donc uh, c'est la, la nano en aluminium avec un logbook prêt à poser avec uh, un aimant à l'intérieur. Nano, et ah, voilà. Yeah, Perfect. <laughs> you like this? Found it. You, you like this model of uh, cache? Yes, we've got smaller in yeah. Australia, much much smaller than this. So we don't have them this size. Okay. But they're still magnet, but they're very very small, like nano size. Ah, yeah, yeah, uh, little little sticks, yeah, yeah. nano. Okay. Next one, yeah. Oh, uh, uh, this is a uh, Woodies. Woodies. Woodies. Donc uh, c'est un Geo Wood. En anglais, it is Woodies. Là, c'est official de la Geo Box, donc inside the box. Et comme c'est l'invité spécial, je vais It's for you. Oh, it's thank you. you. Yeah. It's an oh, wow. official of the box. Oh yes. Yeah. Very good box <laughs> yeah. this one. Very good box <laughs> indeed. Uh, next one. This this one this one's very good. I've got one of these. Yeah. Yeah, yeah, I've got one of these and it's in, it's in the wild, so out in the open at the moment. Okay. Yeah. Wow Okay. Oh yes. Eh, yeah. Okay. <laughs> Alors c'est un pack euh, avec un tube PET et euh, à l'intérieur, ça j'adore. I really love it. Yes. <laughs> euh, à l'intérieur on a donc un, un cadenas, donc il permet si je dis pas de bêtises, open, yep. vous vous mettez donc. Ah, Yeah. Un logbook et And un pencil. And pencil. Yes. Yeah. <rire> donc un logbook officiel classique et un stylo, un crayon. Vous mettez tout ça dans votre box, vous la cachez quelque part et après il vous suffit simplement de venir euh, poser donc, avec cette ce sécurité. Ça vous permet de faire euh, un mystery ou un multi. Yes. Yeah. Yes. Et bien sûr vous pouvez changer le code par la suite. Voilà, voilà. C'est cool. Yeah. <rire> The one I've got is a is a mystery cash. Mystery cash. Mystery yeah. cache. Ooh, this is very. Close your eyes. Close. Yeah. Hands out. Develop. Oh. Ooh. c'est un geocoin optimisme. Mm. Okay. Yeah. Uh, it's uh I don't know. It's a color. Oh. Oh. It's a superb geocoin. Donc, c'est sur l'optimisme. Euh, je mettrai certainement en, en sous-titre le, le détail de l'objet, mais en tout cas il est, il est beau, hein C'est beau Oui, c'est vrai Oui, c'est pour vrai J'ai changé de bois very un très bon Je le montrerai à la fin un petit peu et en plus, plus près, il est vraiment, vraiment magnifique Tu l'aimes après Oui Alors, alors j'ai lu ce que c'était... Open Open, Open. Yeah. Oui, like tu Really? Is C'est le build le the, the bill Non. Je tu me yeah. the bill. Oh, oh Yeah. Oh, ne You pas le dire, mais oui. Alors, je ne sais pas si vous allez le, le, le voir vraiment parce qu'il est, il est blanc white on white. Yes. Uh, il est blanc. C'est un sticker pour mettre à l'arrière des voitures, uh, donc principalement sur les vitres, en forme, vous savez, la, la forme de la petite bête, le bug de uh, geocaching. Avez-vous yes yes yes uh every day i have i, I have two one on my car and yeah. one on my motorbike really okay and um, i have one in my trottinet. Uh, uh, a scooter <laughs> a scooter. <laughs> <laughs> okay you're almost at the end second last one yeah uh i don't know name in english it's uh for des or oh, pendant. Pendant, yeah. pendant. Donc ce sont des, des, euh, des <laughs> Ce sont des, des petits objets en forme de, de la croix de geocaching qui permettent euh, d'attacher sur un bracelet, sur un collier, sur un porte-clés ou tout simplement on the TB. Make mm -hmm. a TB, vous yes, ça. Yeah. Oui. définitivement. Voilà. Et le dernier. Le dernier. Alors, c'est une boîte. Avec un, un velours. Mm, velvet. velvet. Velvet. Velvet. Okay. Oh, it's for um, oh. C'est uh, <laughs> a presentation for well, the coin. Yeah. C'est une boîte de présentation donc qui vous permet de mettre votre uh, votre coin comme ça. <laughs> <laughs> Where is Where is ce missing? <laughs> <laughs> donc uh, ça vous permet par contre it's good. It's good. Yeah. And then it's got the yes. Yeah. <laughs> <laughs> yeah it's perfect so um what do you guys uh it's finished finish, finish. no oh yeah yeah oh no no uh, yeah every time oh every time every time in this box yes Every month you have a an in English a patch uh, pin pin pin don't sell the pin's official de la box numéro and it's trackable mm -hmm. it's a guest book of the box oh. every month you have a new TV oh really mm -hmm. yes, and you look it yes. you make your what do you think of uh, this box yes and for the geocache nice, yeah, I like it what do you expect of this we don't we, we have we have a uh, box in Australia yeah, but um Not like this. Really? Not like this. This is this is quality. Really? Yeah. Okay. This is very high. We only have maybe oh, three or four items in our boxes. Okay. Um, and nothing like so. In our box, yeah. this one here was the biggest thing in our box. Okay. Um, and there was it would have been a couple of um, TBs. That's it. Really? Yeah, yeah. But this yeah. this is so much. Yeah. Every time three trackable. Yes. Look like one, or two. Or yep. I don't Oh uh, yeah. Um, the, the car. Yes. Three and every time uh, seven or eight objects wow and every time you have uh, one or two cash mm -hmm. uh, with uh, just take just a pause ready to play right, ready to play ready to ready go yeah, ready yep. to, uh, every time oh nice we need we need a box like this yeah. in australia <laughs> uh, come on <laughs> um donc uh, pourquoi pas chez craig en australia je sais pas si au niveau uh, of um, uh, pay with uh, travel it's expensive Travel. Yes. Yeah. Yes. Very expensive to travel. Mais uh, pourquoi pas? C'est l'idée. <laughs> I send it. <laughs> oh, this. Oh. Yeah. Yeah. Well, it'd be expensive to come to Australia. Yeah. Okay. Yeah. It's quite expensive to post anything to Australia. It's a fair way away. <laughs> uh, uh, uh une idée <laughs> ok donc c'était la box mensuelle de chez cache village donc euh, c'est la première fois c'est la première fois avec cette box c'est un box international c'est la première fois avec un guest international <laughs> so, thank you. No, thank you. Thank you. donc merci merci donc merci à craig d'être venu et d'avoir uh, aidé donc à unboxer cette cache dans un paysage c'est un beautiful place oh c'est un gorgeous place ici en Cincinnati, yeah. uh, ohio uh, I was going to say in Australia then. <laughs> <laughs> <laughs> Ohio in USA. Yeah. And uh we on a eu une météo vraiment parfaite, il fait chaud, uh, vraiment très chaud. Euh et puis uh, normalement on se retrouve au Giga. I see you in the Giga. Yes. I'll be there. I'll be there. Uh, et, and no, tonight in the we, know we beer. We have a beer. We yeah, have a beer, beer tonight. <laughs> Every <laughs> night. Got to have a beer. <laughs> Every night is a beer. <laughs> see, and, and beer it doesn't matter whether you're in, a, in Australia, in, in USA or if you're in France. <laughs> B is good. B <laughs> is good. With a moderation. <laughs> yes. yes. <laughs> Disclaimer. Disclaimer. <laughs> ok les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. See you.